Alors les amis, donc derrière moi, voici la bête. Donc On va aller la voir d'un petit peu plus près. Donc eh bien, voilà euh, le télescope en lui-même, la lunette astronomique eh bien, est composée d'un tube donc, de 70 mm de diamètre et euh, d'une focale de euh, 900 mm, c'est-à-dire la distance entre la lentille et la focale ici, euh, l'oculaire, donc on a une distance de 900 mm. Euh, vous avez une monture azimutale, donc euh, un pied en aluminium. Euh, ils sont munis de, de flexibles l'axe donc euh, vertical et ici l'axe c'est pas très très précis, hein, comme vous pouvez le voir, ça, ça a quelques à-coups, mais bon. Vous avez également une lunette de recherche, qui n'est pas très lumineuse, hein, qui est un peu petite, mais qui fait euh, qui fait le job, hein, notamment pour les objets qu'on va pointer, c'est largement suffisant. Vous avez ici un manchon anti-reflet euh, anti qui permet à la lentille de rester toujours dans un, dans un cône d'ombre. Ça, ça évite les, les problèmes de reflet. Bon, on va tout de suite passer au point fort et au point faible. Donc le point fort de cette lunette, eh c'est qu'elle est, qu est euh, finalement assez accessible au niveau budget. Hein, on, on les trouve entre 150 et euh, 200 euros, selon l'endroit où on va les acheter. C'est un équipement qui est très léger, comme vous pouvez le constater, euh, voilà, on peut le déplacer très facilement euh, pour euh, euh, se balader dans la nature. Euh, hein, si on est gêné par un arbre, ben on prend le télescope tout le bras et on, on fait le tour. Hein, euh, ça peut également se ranger euh, dans une petite pochette et puis euh, voilà, être transporté en voiture très facilement euh, voire même à pied hein, dans un sac euh, sac à dos point faible le point faible ben, vous l'aurez deviné déjà c'est euh, l'ouverture 70 mm euh, donc c'est un instrument qui par définition euh, est très peu lumineux donc on va pouvoir saisir euh, uniquement des objets euh, du système solaire donc euh, ben, la lune, les planètes bien entendu, on va pouvoir choper également quelques amas globulaires, amas ouverts. Et puis les nébuleuses les plus lumineuses, comme par exemple la nébuleuse d'Orion. Deuxième point faible, eh c'est sa monture, tout simplement. C'est une monture azimutale, donc qui n'est pas vraiment faite pour faire du suivi euh, d'étoiles. Il faut sans arrêt bouger les deux axes pour pouvoir suivre une étoile. Vous avez une monture qui est finalement assez peu stable. Hein, si on voit les choses, voilà, ça bouge pas mal. Voilà, la structure n'est pas, est pas solide. Ce qui fait que bah, voilà, je vais bouger un petit peu. Et vous pouvez voir que le télescope, lui, bouge beaucoup, ce qui est euh, dramatique euh, quand on a des des étoiles qui quand on sait que par exemple le moindre souffle de vent va euh, perturber euh, la, la visibilité euh, alors je vais poser mon trépied il va falloir une petite particularité c'est une curiosité plutôt qu'une particularité ici on a le, une tige et on peut déverrouiller ici cet axe et basculer la monture ouais vous pouvez voir que euh, vous avez ici des graduations qui sont assez grossières hein. bon, c'est pas très très très très, très euh, euh, précis donc par exemple 47 degrés bon là j'ai entre 45 et 50 et donc ce qui fait, permet de basculer euh, bah, la monture en, voilà, en, en pseudo euh, en pseudo équatoriale ah, je dis bien pseudo parce que bah, euh, voilà il n'y a aucune graduation d'ascension droite et de déclinaison pour faire un, un repérage et il n'y a pas vraiment de système pour viser la polaire faire une, une mise en station et on a, euh, a qu'une euh, qu seule petite indication hein, vous allez le voir ici voilà sur euh, ici euh, le pied on a N Nord donc il faut simplement orienter euh, ce pied là vers le Nord euh, mais bon c'est une petite curiosité, une monture euh, équatoriale azimutale enfin, livrée avec euh, trois oculaires. Donc euh, de mémoire H12, H4, H20. Euh, bon, euh, ce qui permet quelques grossissements quand même. Euh, euh, bon, souvent ce qu'on va utiliser avec ce genre de, de lunettes, vu que la luminosité n'est pas terrible, on va choisir des, euh, des oculaires et des grossissements très faibles récupérer un max de lumière. Voilà. dire On a aussi un renvoi coudé pour les observations terrestres et puis aussi pour euh, un confort euh, également d'observation quand on, quand on observe euh, des étoiles très euh, très hautes au niveau de l'azimut. L'observation se fait euh, donc au bout de la lunette et non pas euh, comme sur les télescopes newtoniens ici en haut. Donc on est obligé de se mettre à quatre pattes parfois, donc un renvoi coudé c'est sympa. Et puis on a aussi une lentille de qui permet d'augmenter la, la focale euh, d'augmenter la focale pour avoir des grossissements plus puissants. Mais franchement, le Barlow, euh, vu la stabilité de la monture et vu les grossissements qu'on qu va pouvoir faire, euh, la perte de luminosité, puisque la Barlow perd de la luminosité, eh ben, euh, on ne va pas l'utiliser souvent. Peut-être juste pour la lune, c'est tout. Voilà, voilà donc l'engin. On est le 1er janvier aujourd'hui, donc il euh, ben, y a une année complète. Euh, d'observation astronomique qui nous attend. Euh, voilà, donc on verra une année ensemble avec cet instrument, voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en tirer, et puis éclater un maximum. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le ciel est plutôt euh, gris. Donc, euh, pas d'observation ce soir. Allez, ciao bye